Da, da, da, da, da. It's the one and only D Double G. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, smoke no, weed, smoke weed. Smoke weed. Every day. Every day Salut à tous le snow game vous aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 c'est quoi ça encore des je crois euh, pour l'épisode 3 je disais euh, de notre let's play sur cash donc euh, voilà j'ai toujours pas de vos nouvelles mais euh, chaque fois j'essaie un peu d'améliorer la qualité de la vidéo parce que des fois je parle trop bas ou des fois je je euh, voilà le, le son est peut-être un peu encore trop fort je sais pas donc euh, j'essaie de régler pour que m'entendre le mieux et que ça soit pas non plus trop handicapant en termes du jeu donc euh... mais euh, on continue donc T'as la meuf elle se plaint alors qu'on essaie de la ce que mmh. le la déjà content, que... Petite Ok. Quand oh, je leur enlève toute la barre de vie, hein. c'est beaucoup trop. C'est pas logique. Uh -huh. Thank you. You're so kind. Keep training and one day you'll be great heroes just like Hercules. Keep training. Is it that obvious? Flash here. Hey. I think we all have a ways to go, but we'll get there together. Yeah, we will. Okitoki, ano euh, on continue je vais pas rester parce que je vois qu y a... non, a un truc à faire avec cette statue là bas ok je crois que c'est un trésor en fait, ça m'a l'air un anneau magique euh, je vais le donner à Sora je crois que maintenant on a plus de compétences non presque euh, bon on y va ça oh, ça peut être de partout là Ramarré, c'est quoi un ramarré Pas de raison C'est bizarre, mais bon... Euh, là, j'avance comme ça, je pense... J'ai pas envie de me cramer la queue. Je les il peut, pas, il peut pas sortir là-bas. Je crois que c'est là. Bon. Ouais. Continue. On va monter ici, là-bas. C'est dit son ça se voit en plus ils sont la marche dessus. Les mecs sont pas crépondés. Ils hein. sont mecs. Ok. Méga potion. Euh, Est-ce qu'on a eu autre chose des ingrédients je me demande quand on pourra cuisiner des trucs yeah. c'est ça comme ça de monter dans des endroits où ça ne mène nulle part quand j'ai des mille. je crois que ça sert à faire des attaques je pense pas sûr c'est vrai je pense ça parce qu'il y a des objets cachés un partout. Euh, fort du bœuf. <rire> ah on ah Comment je trouve que c'est encore assez simple si si on est en mode euh, en mode mode euh, si Ah! Ok. On a quoi ici ouais. Euh, toujours vérifier hein, les petits coups comme ça. Ils sont pas là pour rien. Du veau c'est toi. La fois c'était du bœuf. On va bas. Je les vois. encore. Ah on Ah Non, pas si. Ah C'est cool comme technique ça. Je you. Quelque chose là on peut monter. Oui. Ça sert à quelque chose. Non. Donc on est au courant. Voilà. Ouais. Il n'y a rien dans les deux côtés, donc c'est bon pour moi. Ouais. Euh. Hop. ça va. <rire> on bien la gueule comme ça. Allez, hop. Et hop. Moi je me pose juste une question, Mais on peut pas voir la carte genre... Non, je crois pas. Euh, là, je voulais savoir où on était en fait d'accord par rapport à la mort euh, qui nous a présenté Oups, oh, les archers, tout le monde. Vous êtes au-dessus Je crois que oui. Je me pose quand même la question, est-ce que euh, euh, ces, ces attaques, la coopérative, elles s'activent euh, comment en fait Est-ce qu'il y a un facteur qui peut fait euh, apparaître Personnellement, je trouve ça bizarre, tu vois, genre que ça apparaît comme ça. Je pense qu'il y a certainement, genre si tu fais telle ou telle, telle chose, ça, ça fait en sorte que tu débloques celle de Dingo ou celle de Donald. Ou alors c'est aléatoire. Qui est encore plus bizarre, c'est oh aléatoire. Vraiment tu les Hurt Donald Goofy we gotta do this quick. Une fois qu'il y a des gens vraiment en danger, parce que oui, les mots sont en danger, mais on les voit par Magie puissante, ouais. Ça, c'est comme dans 0.2. Donc en gros, si tu fais plus d'attaques magiques, tu peux lancer un sort plus puissant. Ah ok. Au fur et à mesure que vous infligez des dégâts avec votre blade, ça permet de changer de forme. Je suppose que c'est la même chose que dans 0.2 aussi. Ok ça va. Je suis pas trop dépizane. Au plus. Ah, c'est les techniques de hein, hein, hein, cœur. Hein, hein, oui! Oui! Oui! C'est vraiment rapide. Je vais peut-être parler trop vite. Alors plus j'augmente les barres, plus les techniques changent. Au début on pouvait utiliser Akion, Dome Impact et après Arcane. Mmh. Okay. Right? To get to get to no. Je vais désactiver mon écran donc... Là. <sighs> oh you scared us It's nothing that's what these are for oh, oh. Huh Oh wow very nice Oh marks <coughs> No organization You're Zigbar Ah all this altruism is giving me the warm and fuzzies So then Does having a heart of light come with an extremely good insurance policy? Just say what you mean. Oh, but I did, though. No good will ever come from putting other people first. I was able to save Meg's life because I was ready to risk my own. Because you've got friends in high places, you mean. Tricks like that don't fly for your average Joe. What do you know? You weren't even there. If you were... You'd admire Herc's courage. I don't admire one guy leaping into danger, if it means someone else might have to jump in to save him. You're all just lining up to lose out. Dooming others to take the fall with you. Oh. And you can spare me the usual party line. Yes, hearts are powerful when they're connected. But if you put too much of that power in one place, Some of those hearts might end up breaking. Still, Sora, that doesn't mean you should change. Accept the power you're given. Find the hearts joined to yours. Why would I ever take advice from you? As if. You don't have any choice but to follow this sweet little trail of breadcrumbs. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. You're so close! <laughs> hearts breaking? Whose hearts? Sora, don't let him bother you. He's just trying to get under your skin because he thinks he can. But we'll prove him wrong. We'll show him that our sacrifices haven't been for nothing. You're right. Mm hmm. Besides, we're already proof enough. We're a team. When we're together, we can do anything. Yeah. Alors euh, moi je pense personnellement, hein, j'exige je pas. de parlait de, de, de cœur brisé donc je suppose que c'est Ventus, Ventus euh, et euh, pour le. Et euh, ouais, pour les gens liés au sien, c'est les, les personnages qui sont liés à lui, Roxas, Xion et tout le reste. La récompense, je sais pas. Peut-être Kingdom Hearts ou La Victoire, je sais. Aucune idée. Pour le coup, là je, je ne sais pas. Je regarde quand même si j'ai pas oublié quelque chose. Mais... Je crois pas. Hercule, on ouais, va quand même ça. 50. Effort collectif. Vous ai des ai l'air lorsque vous utilisez des dégâts de ténèbres. Ok. Et D'ailleurs, est-ce qu'il est équipé de quelque chose hein? oh, Il a des potions. Je suis désolé Hercule, mais je te les retire. <rire> C'est trop bien les potions. Euh... Donc voilà, moi personnellement c'est assez que je pensais. Coup de grâce auto, active automatiquement le, euh, la commande coup de grâce lorsque le chrono d'une commande contextuelle arrive à sa fin pendant le combat. Dernière chance. Et... Dernière chance. Et après peut-être coup de grâce, ça a l'air pas mal. <cười> mm <laughs> nice job, Wonder Boy. We checked the whole area. It looks like everyone's safe. That's great. We did what we could. You heroes have been busy little bees. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Oh, look. More trouble. It's Hades. Ah. <laughs> Herc, let's go! Right. J'ai l'impression qu'on peut parler à Hercule, mais on dirait que non. On va fouiller ici la zone, mais c'est la même zone du début, c'est juste que là on a le droit de la fouiller. Et donc, on va pouvoir faire des petits trucs. Genre, ça par exemple. Hop là, c'est à moi. Alors, voilà. rien ici. Dessus. Là je me pose plutôt la question c'est comment en fait on revient au même endroit qu'on était euh, pendant ce temps en fait. Parce que on est allé avec euh, la statue mais Alors, il n'y a pas tout le temps de statues pour euh, se faire voler dessus quoi. Vous comprenez ce que je veux dire Peut-être qu'on nous montrera plus tard. Ou... Il y aura un autre moyen. De... Hum. Ah là mais bah oui, on vient de là. Donc en gros on, on passe par ici, mais on, on fait toute la zone par là en fait. Bah oui. Moi bon, je ne veux pas le faire parce que ça ne sert strictement à rien parce que... Mais au moins je sais. Euh, alors on va passer au blog. Et on va donc acheter... Alors... Euh, voilà. euh, une ceinture et un anneau. Euh, donc, Sora, tu vas porter ça, euh, Donald, euh, va porter l'anneau magique, et Lingo, euh, la ceinture bouclier. Bien, là on a bien rempli avec Sora. Concentration c'est bien aussi. Chance, je verrai plus tard. Hum. Et alors, alors, en fait les attractions, ça apparaît plus ou moins comme ouais, C'est un cercle vert. Donc je suppose que c'est aléatoire en fait, tout comme euh, tout comme euh, les attaques euh, en équipe. Ah, je fait faire une petite sauvegarde. Ah je peux revenir dans.. Ouais il y a des points de sauvegarde quoi. Mais je vois. C'est cool. On y va. Merci. Je savais un peu... Oh Oh Oh Oh Oh Oh les Oh euh... Oh Euh, en faisant, euh, un de... Je sais pas comment ça s'appelle, la technique de barba-slip, voilà. Euh, ben on dirait qu'on peut plus l'utiliser, enfin en tout cas pas maintenant. Euh, on y va, Max. Alors ça, j'ai mis un Oh, ici. Bien, enculé. bien enculé sa mère. Ah. Here goes! Whoa, whoa, whoa. You will stop a true hero! Take this! Hit him! Yeah, yeah. Okay, dans ces gens, on dirait que les sorts sont beaucoup plus importants que dans les précédents. Parce que là, il y a des ennemis qui sont beaucoup plus alimentés à toi. Ils utilisent des techniques bien spécifiques pour les tuer. C'est une bonne chose. On voit ouais, que ce maîtresseux, c'est pas vraiment... Euh... Stop a true hero. Take this. Putain, il a évité. Il est en mouvement, donc... Hop. Allez, euh. Il va réapparaître de toute façon. Ah il, il garde. C'est ce, ce bien ça. Il y a une petite coupure là, je suis désolé. Euh, je vais faire plus attention à moi. Mais bon, j'ai juste lancé une attaque sur un ennemi, hein. ça va. C'est pas grand chose. Euh, alors, a où ce coffre que j'ai fini Plus long on prend pas. Ah, mais oui, mais non, le niveau de l'eau a baissé. Ok, je viens de comprendre. Euh... Bah, C'est ok, il est le corps là. Il est au bord de yeah. la rivière. Je sais pas. Regarde, on hein. juste le tour pour voir. J'ai pas fait attention où il se trouvait. Ah il est là. Attache où. Je crois que c'est un truc pour avoir plus de résistance à l'élément aquatique, je suppose. Non euh... je pense que l'épisode là il commence à faire un peu long. Donc euh, j'espère qu'il vous a plu. Et on se retrouve donc euh, pour le prochain épisode. Je crois que j'ai fait un peu de bruit, désolé. Euh... Je vais me trouver un point de sauvegarde, je vais peut-être revenir à la zone d'avant pour sauvegarder. Mais on se reprend ici. Donc euh, là je vais arrêter. Euh, parce que euh, je crois que j'ai assez joué quand même. J'ai déjà fait à peu près 3 épisodes de la suite. Donc euh, on se retrouve pour l'épisode 4 et j'aurai certainement vos retours au moins de l'épisode 1. Bon, euh, la qualité a un petit peu amélioré entre l'épisode 1 et l'épisode 3, surtout en termes de son, parce que j'ai fait vraiment de la merde. Mais voilà. Bref, après...